sur la question de l'éducation à l'image vous avez des, des choses à... je, je, je, je suis en train de, de, de me demander aussi comment parce qu'on a ce problème là par exemple avec le, la vente de n'importe quel album de bande dessinée comment faire connaître l'existence d'un album et puis euh, après évidemment le, le, le vendre Mais euh, et ça là aussi la, la, la différence de classe fait son œuvre. Euh, quelqu'un qui a qui a une grosse visibilité, va pouvoir mais va, va pouvoir faire parler de lui à chaque, à chaque sortie d'album. Moi je le vois justement en ayant jusqu'ici, enfin jusqu'à deux, deux albums, travaillé avec des petits éditeurs avec une très petite visibilité de mon travail. Et là depuis que je suis chez l'éditeur entre autres des profs par exemple, bah évidemment chaque album qui sort il est montré nationalement. Quoi. Donc, j'avais ça en tête en me disant comment faire, à part faire ce que font gens même déjà quelques-uns à faire, aller dans les écoles et, et participer voilà, avec des petits moyens à, à essayer d'aller parler au, à toutes les classes sociales, en prison aussi, enfin à droite à gauche. Mais comment orchestrer une. Une explication plus générale de ça, à partir du moment où en plus il y a ce phénomène dont tu parles d'enfermement dans une bulle, où du coup on ne va pas aller vers ça, il faut vraiment aller éclater la bulle, essayer de rentrer dedans et venir expliquer, enfin expliquer donner d'autres informations. J'avoue ne pas trop savoir. Comme je vous dis, bah, à, à titre personnel, et, et heureusement, je ne suis pas tout seul, quoi, mais on, on est beaucoup à se dire que les bah, quelques informations qui nous paraissent importantes sur ce genre de sujet, on va en parler. Euh, Ouais, dans les écoles, dans les médiathèques, dans les prisons, euh, partout, partout où on peut en dehors de notre métier au quotidien, quoi. Puis après, on espère que la portée d'un album euh, comme Un Putain d'usine par exemple, euh, puisse dépasser euh, les lecteurs euh, euh, convaincus. Parce que ouais, c'est l'éternel problème hein, de, de prêcher auprès de, de gens euh, qui sont d'accord avant même de lire la première page de ce qu'on a à dire. C'est euh, bah, aussi pour ça que je... Voilà. J'ai accepté de venir là, je me dis partout où on peut essayer de, de discuter, il faut y aller. Je veux revenir à ces mouvements sociaux, par exemple, contre la loi travail, ou euh, des mouvements comme Nuit debout, où il y a des ateliers d'écriture, des ateliers de création d'affiches, et là où les gens ont cette façon sont assez politisés en fait, dans le fond, et là il y a un bouillonnement de créativité énorme, et sur les slogans, il y a un ouvrage qui a été réalisé là-dessus, sur tous les, les graffitis, il y a quand même des moments, des déclics où, quand tout est perdu, puis à un moment il y a un déclic, il y a une grande manif et les gens sont très très créatifs. Et on se, se... Alors le do it yourself c'est propre à la sérigraphie, le fais-le toi-même, mais c'est du coup, c'est aussi un courant politique. On ne croit plus aux élus, on ne croit plus aux ministres et on fait soi-même. Voilà, on est trois, on fait une affiche, on dénonce, on bombe sur un mur. Ça reste marginal certes, mais moi je pense que les réseaux sociaux bien sûr, mais la vraie vie elle est en ville, elle est sur les murs. Et ça touche aussi des millions de gens qui ne sont pas quantifiables bien sûr, quand ils passent, mais c'est très important c'est vrai que le mouvement contre la loi de là c'est énorme il se demande partout on a pu vérifier le quartier je pense qu'il a raison même dans, dans le domaine politique ça ne se voit pas parce que ce n'est pas dans les médias et ce n'est pas repris par discours politique mais du toujours simple il y a plein de gens qui inventent leur propre solution parce qu'ils voient que euh, fonctionnement du système politique ne permet pas de mettre en œuvre ces solutions-là. Il est tellement sclérosé. Mmh. Et ben, ils il se débrouillent. Ils inventent il, il, il des choses. Ils inventent des villages. Ils inventent des coopératives. Ils font des choses. Et ils font sûrement beaucoup plus bouger le monde en faisant ça, en souterrain, qu'en attendant qu'une loi soit votée. Hein. Alors, euh, on peut va peut-être un petit peu la parole. Est-ce que vous avez des réactions, des questions, des expériences? J'ai une question pour vous tous. Euh, est-ce que quand on est un professionnel de l'humour et qu'ensuite on, on va en politique, on est protégé euh, plus qu'un autre homme politique, des potentielles dérives euh, dont vous parliez enfin, On voit de plus en plus des hommes politiques euh, qui viennent du monde de l'humour, Bébé Grillo en Italie, est-ce que ça peut faire de, de bons politiques ou... Je ne sais pas si c'est un exemple à suivre. <rire> chez ces gens-là, pour avoir été contemporains aussi de, de Coluche, euh, j'ai l'impression qu'il y avait déjà une limite avant même de se lancer dans le jeu. Bon, il y avait euh, évidemment l'envie le, de participer à un truc euh, pour le fun dans un premier temps, puis une prise au sérieux du truc, mais même au moment de la prise au sérieux, j'ai l'impression quand même qu'à aucun moment il y avait une intention d'aller légiférer derrière. Quoi. Ce qui ne doit pas être le cas de l'italien. Mais voilà, je connais mal l'italien, mais c'est vrai que... Du coup, je pense que les limites que s'était données Coluche au départ et son entourage euh, sont de fait pour tous les gens qui auraient cette démarche-là. A... C'est une des impossibilités techniques, hein, c'est que la plupart du temps, les gens qui aimeraient bien que les choses, euh, que les lois changent, n'ont pas forcément envie de mettre les mains dans, le... dans ce qu'on là. C'est euh... ouais, un peu verrouillé quand même, par les de... castes de politiciens professionnels. Quoi, quand... Alors, ils acceptent toujours un, un clown une fois de temps en temps. Je pense à Coluche, tout ça, mais sinon, après, c'est...